Jésus, Jésus, je t'aime, Jésus, Jésus, S'il vous plaît, nous lisons un psaume. Que le Seigneur nous bénisse richement. Je vois la famille Ganji transmet toutes ces salutations. Ils sont aussi devant leur écran pour ce moment de, de, de la parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous lisons dans le livre des psaumes, dans le livre des psaumes au chapitre 119. Nous commençons à partir du verset 81. Psaume 119, verset 81. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 119, verset 81. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après tes promesses. Je dis, quand me consoleras-tu Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause, secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'enéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté. Afin que j'observe les préceptes de ta bouche À toujours, ô éternel Ta parole subsiste dans les cieux De génération en génération Ta fidélité subsiste Tu as fondé la terre Et elle demeure ferme C'est d'après tes lois Que tout subsiste aujourd'hui Car toutes choses te sont assujetties Si ta loi n'eût fait mes délices juste alors péris dans ma misère je n'oublierai jamais tes ordonnances car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec toi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les V.A. car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agré, ô éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare point loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage car ils sont la joie de mon cœur. Je m'incline, J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Amen. Regardez les oiseaux du ciel Ils ne savent ni ne moissonnent. Mais notre Seigneur nous Ne valez-vous pas beaucoup mieux que considérer C'est merveilleux de te connaître notre Dieu. Merveilleux de pouvoir chanter les chants de Sion pour ceux que toi tu es mon béni Père Saint Dieu. Merveilleux de pouvoir réellement... Par prendre part à ce que tu fais dans ce temps où nous sommes, Père. Gloire à toi, notre Dieu, toi qui nous conduis encore. Tu es réellement notre guide et notre consolateur, mon roi. Nos yeux sont fixés véritablement sur toi. Béni soit ton -en nom encore, mon mes Père, pour la consolation, mon mes Père. Nous avons encore accordé encore en ce jour de pouvoir nous rassembler, nous retrouver encore avec ces bien-aimés, ton peuple à toi, Père, que tu t'es choisi toi-même, mon bénévole Père, de et ceux-là aussi qui sont aussi en connexion dans différents endroits. Nous voulons te dire vraiment merci pour ton amour. Merci encore pour ton soutien, merci encore pour ton secours, merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit pour tous nos besoins, Seigneur. Jamais tu nous as abandonné, bénémoine Père Divin. Merci encore pour les psaumes que nous avons lu, mon me Père, oh Dieu. Oh Dieu, quelle consolation, quelle réjouissance du cœur, mon béni, mon père, d'entendre de telles paroles, mon bénémoine, Père Divin, de, de voir l'importance de ta parole à toi qui nous éclaire encore davantage, mon roi, qui est notre conseiller, béné-mais pas du qui réjouit la fond de notre cœur, mon mes Père. Oh Dieu du ciel, tu nous as donné un privilège merveilleux Seigneur, c'est d'être ta voix sur la terre des hommes. Merci encore pour les sons et les cantiques qui ont été chantés ici en ces lieux, pour ta gloire à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour chaque cœur et chaque âme qui t'a chanté, mon mes Père. Nous ne sommes pas venus par habitude, mon roi, mais notre cœur voulait au-dedans. Nous désirons être dans cet endroit, bien-aimé Père oh Dieu, pour chanter les chants des sions, pour ta gloire. Nous y a permis, mon bien-aimé Père du Dieu, pour t'adorer, pour te louer, bien-aimé Père du Aussi pour t'entendre, aussi, nous éclairer encore, mon mes Père. Nous voulons ces Dieu vivant parmi nous, mon Seigneur, qui nous parle et qui nous soutien qui agit aussi bien de mes pères, au oh Dieu, et qui nous console encore davantage, mon Père. Sois béni et sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié, et qu'il vous bénisse chacun de vous tous, au pouvoir, vous asseoir. C'est toujours un grand privilège aussi, une reconnaissance à notre Dieu, lorsque nous avons ce moment où nous pouvons nous retrouver ensemble. Pour louer notre dieu c'est vraiment un moment bénigne parce que là où nous nous rassemblons nous nous retrouvons nous avons la consolation de notre dieu parce que c'est cela le désir du seigneur notre dieu je voudrais très sincèrement aussi saisir l'occasion pour remercier vraiment chacun de vous tous que le seigneur vous bénisse et vous me frères et soeurs qui avait eu à pouvoir contribuer à ce que cette réunion puisse passer, donc, de la communion fraternelle, les dimanches. Nous, nous avons passé des moments merveilleux. Et vraiment, que chacun de vous soit vraiment béni. Oh Dieu, vous avez contribué par euh, tout ce que vous pouviez faire. La nourriture a été là aussi. Vous avez pris soin aussi de tous nos frères et sœurs, les invités, tant pour euh, les variés aussi, par vos prières, par euh, aussi euh, vos offrandes que vous avez eu à pouvoir donner aussi à cela aussi, les instrumentalistes, chacun, même pour les nettoyages, notre sœur Edith avec son équipe, tout un chacun de vous. Nous remercions aussi notre sœur euh, Bélie pour euh, la cuisine aussi et, et son équipe aussi, que, que Dieu la bénisse richement, et, et aussi la chorale aussi, pour oh, les chants et les cantiques que nous avons eues, et aussi notre précieux frère Christian, que Dieu le bénisse, qu'il le roigne encore davantage, et mon frère Zachée, mon frère José, mon frère Jonas, et mon frère Jacques, l'équipe aussi avec notre frère Elie, je ne vais pas oublier notre frère Julia, notre frère... Et Joris et aussi Enoch et Héritier, et tout, et puis et tous les frères et sœurs qui ont eu à pouvoir travailler, je ne vais pas oublier Giselain, tout un chacun aussi aux instruments là-bas, je crois que c'est Timothée aussi qui est là, et Daniel et tous ceux qui jouent notre jeune Anne Gaël avec aussi et sa chorale. Et c'est merveilleux de pouvoir réellement voir comment Dieu fait les choses, je ne vais pas oublier les techniciens. Hein. Ils sont là, les interprètes aussi, notre précieux frère Samuel, notre frère Robert, et puis notre frère Guélor, ainsi que notre frère Prince et, et tout un chacun de vous. Je crois que nous nous réjouissons aussi et nous notre sœur Esther Mamouki avec euh, ses instruments qui réjouissent toujours les gens. Nous remercions Dieu, je ne vais pas oublier le docteur aussi, pour la projection et pour tout ce qu'il Il fait aussi, effectivement aussi, chaque frère et chaque sœur. Vous qui avez préparé, vous qui avez aussi servi, vous qui avez fait effectivement aussi les, les protocoles d'une manière ou d'une autre et ceux qui sont qui sont aussi des enfants dans la salle en haut, vraiment euh, chacun de vous, que Dieu vous bénisse, ma sœur, mais vraiment que Dieu vous bénisse richement, les noms de Dieu chacun de vous, mais c'est toute l'Assemblée que je remercie, vraiment que les Seigneurs vous récompensent pour cela. Nous réalisons aussi que c'était vraiment quelque chose de merveilleux et beaucoup de gens ont été aussi touchés de pouvoir également aussi voir l'amour que vous avez témoigné aussi et, et aussi ceux qui ont logé aussi euh, les frères et sœurs qui ils sont venus donc de loin comme de près notre sœur Edith qui continue encore à prendre soin de notre sœur Juliette et les enfants et Dieu le bénisse et notre sœur Esther aussi qui a logé aussi notre sœur Damaris qui est venue aussi en tout cas chacun de vous je ne veux pas oublier aussi notre frère qui est, notre frère Zachary, notre sœur Trifonie qui ont logé aussi notre frère Casquin euh, est aussi les mariés aujourd'hui. Je crois que les, euh, les jeunes hommes étaient donc là-bas. Et notre sœur euh, Irène qui a aussi logé aussi lorsque chacun de vous a, a eu un pouvoir, et aussi, et à pouvoir réellement aussi contribuer à cela aussi, que, que le Seigneur vous, vous bénisse richement. Pardonnez-moi si je vous ai oublié, mais sachez que je vous aime tous. Et que je vous en remercie et très sincèrement du fond de mon cœur pour ce que vous avez fait et qui est resté aussi un témoignage pour beaucoup. Nous voulons encore continuer plus et implorer la grâce du Seigneur pour qu'il nous aide davantage, pour que nous puissions les servir, pour que ce peuple qui est à lui puisse aussi trouver réellement que la parole de Dieu est aussi vivante dans les hommes comme aussi les femmes et que ceux qui se sont réellement consacrés au Seigneur donnent aussi de tout leur cœur ce que le Seigneur a fait pour eux. Comme nous, nous en référons souvent aussi à cette Livre des actes, effectivement, au chapitre 2, qui nous montre effectivement ce que l'impact de la parole de Dieu dans le cœur de, de ceux qui ont eu à pouvoir recevoir, effectivement, et cette parole qui sont devenus de nouvelles créations dans, dans le Seigneur et, et qui maintenant vivent réellement pour que le Seigneur soit glorifié effectivement dans ce qu'il a. Que Dieu bénisse aussi nos jeunes sœurs, je pense aussi à, à notre sœur ici, Lise, qui et les autres jeunes sœurs qui ont travaillé pour la décoration. Je crois que beaucoup de choses, oui, nous avons des talents. Hein? Dieu nous a vraiment bénis à nous donner de voir l'empressement que tout un chacun avait de pouvoir réellement aussi prendre part à, à, à cela aussi. Nous remercions de tout notre cœur, notre Dieu, pour toutes les bénédictions qu'il a eues à pouvoir déverser sur nous et qu'il continue davantage à pouvoir déverser de manière à ce que nous puissions vraiment prendre part à, à ce qu'il fait dans ce temps où, où nous vivons. Nous ne sommes pas de ceux-là qui peuvent répéter que nous sommes au temps de la fin, mais nous sommes de ceux-là qui réalisons réellement que nous sommes au temps de la fin, parce que nous prenons part à ce que notre Dieu est en train de pouvoir faire, et que, de nos yeux aussi, nous pouvons réellement voir que Dieu est vrai, et que sa parole est aussi la vérité. Nous, nous le remercions de ce qu'il a il a fait cela et il continue davantage à pouvoir le faire effectivement pour que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel le Seigneur, notre Dieu, nous a appelés. Nous ne sommes pas de ceux-là qui oublient davantage où est-ce qu'ils étaient et aussi où le Seigneur les, les conduit et ce que le Seigneur est en train de faire aussi dans leur vie. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous savons que nous ne sommes plus ce que nous étions, hein et que notre relation avec les seigneurs... Notre relation aussi avec nos frères et sœurs sont devenues tout à fait différentes et nos regards sur nos frères et sœurs sont complètement changés au fur et à mesure que nous avançons davantage parce que plus nous avançons, plus la lumière devient de plus en plus claire et nous pouvons maintenant voir aussi distinctement et certainement avoir maintenant la certitude des actes que nous posons en rapport avec ce que le Seigneur, notre Dieu, a fait réellement comme promesse. Nous, Prions de tout notre cœur aussi pour tous nos frères et sœurs, enfin que le Seigneur notre Dieu, parce qu'il y a un élan de cœur maintenant que le Seigneur est en train de pouvoir, il va pouvoir faire, comme mon grand le disait tout à l'heure quand nous était dit. Mais je sens réellement quelque chose depuis dimanche à l'intérieur. Je dis c'est ce que Dieu fait. Dieu travaille dans ses propres enfants. L'intérieur n'est plus pareil. On sent que dans notre intérieur il y a quelque chose qui prend de plus en plus place. Et que nous avons cette soif encore davantage du Seigneur, ce désir de pouvoir réellement nous mettre à ses pieds. Vous savez, nous, nous avons ce besoin de pouvoir être participants à cette nature divine. C'est-à-dire que nous ne disons pas beaucoup, mais en fait, nous vivons ce que le Seigneur, notre Dieu, parce que et cela fait partie de, de tout un chacun de nous, effectivement. Il faut que nous réalisons en réalité que euh, ce que Dieu a eu à pouvoir réellement aussi euh, annoncer, pour nous, ça prend déjà forme, en fait, dans tout un chacun de nous. Et que nous, nous suivons le pas du Seigneur avec beaucoup d'assurance et beaucoup de certitude. Il n'y a plus de temps pour les hésitations, mais c'est maintenant le moment où nous accrochons davantage à lui pour lui dire que, Seigneur, c'est vrai, ce que tu as dit est vraiment vrai. Dans le livre de Job au chapitre 42, nous allons juste lire une portion de l'écriture. Job au chapitre 42. Nous lisons donc le verset 1, il nous dit, Job 42 verset 1 et 2, je crois, dis non aussi, non Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est donc celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins Oui, j'ai parlé sans le comprendre. « De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'insuiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Amen. » Nous voulons te dire merci, notre Père, et nous voulons te glorifier encore aujourd'hui pour ton amour et ta bonté, pour cette grâce que tu nous accordes encore de pouvoir nous tenir dans, dans ta présence glorieuse, réalisant réellement, Père Tubissant, oh Dieu, le privilège que nous avons d'être un peuple que tu conduis, d'être un peuple que tu éclaires, d'être un peuple que, que tu soutiens, mon bénévole Père Tubissant, oh Dieu, fortifie-nous encore. Et ce soir, nous avons besoin de toi dans notre vie, mon bénévole Père Tubissant, oh Dieu, besoin de toi pour pouvoir réellement nous parler, nous aider encore davantage, mon roi, Enfin, que nous ne soyons plus jamais pareils, mon aimé Père Saint-Dieu, que notre vie soit réellement aussi conforme à ta pleine volonté à toi. Seigneur, nous voulons vraiment, comme tu l'as dit, être identifiés à toi, Père. Sois béni encore ce soir et sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. Nous nous réalisons que, réellement, que chaque enfant de Dieu qui est appelé du Seigneur, notre Dieu, il. Il doit passer par l'école, en fait. Et le Seigneur, notre Dieu, c'est lui qui instruit. Parce que, il y a une éducation que Dieu doit nous donner. De même que nos parents naturels qui nous ont mis au monde, effectivement, ont eu à pouvoir apporter une mauvaise éducation. Selon leur propre éducation, effectivement, aussi. Parce qu'ils ont apporté ce que le monde leur a donné. Et que nous savons que le monde ne donne jamais ce maximum de bien. Et c'est pour ça qu'effectivement que quand nous venons au Seigneur, et que parce que il est une chose qui est très importante que nous puissions toujours réaliser, ce que lorsque nous avons trouvé grâce aux yeux du Seigneur, il nous a ramassés. Amen. Et là, il nous a ramassé effectivement, et il y a quelque chose qui s'est passé. Et quand il nous a ramassés, il n'a pas voulu que nous soyons simplement des gens qui sont juste marchés, enfin être attachés à lui ainsi comme ça, parce que bon, quelqu'un qu'on peut prendre, et bien on dit voilà, reste là, on va... Non, il a voulu que quelque chose de plus soit fait dans notre vie. Je veux que vous compreniez ce que, ce que j'essaie je de pouvoir vous faire comprendre tout à l'heure. Il dit que, lorsqu'il nous a ramassés, il n'a pas voulu que nous soyons toujours comme nous avons toujours été. Parce qu'on peut ramasser quelqu'un sur la route et puis on l'amène, on le garde effectivement, et la personne demeure comme cela, puisque toujours un étranger. Mais le Seigneur n'a pas voulu que tu sois étranger. Chapitre, dis, vous savez, dans Ephésiens, chapitre, Dieu dit mais n'êtes depuis des étrangers. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un étranger demeure étranger, il ne peut pas entrer dans les choses intérieures. Mais là, il n'a fait, n'a pas fait de nous commentaires étrangers, mais il a fait plus. Bien qui nous a pris, effectivement, il a fait plus. Et ça, c'est merveilleux, ça, mon frère et ma soeur. Et c'est cela que oh, que Dieu soit béni. C'est cela que les saintes Écritures nous disent qu'effectivement que Dieu a jeté le regard parmi les nations pour choisir, un peuple qui porte son nom. Donc nous les nations, nous étions des étrangers, donc effectivement, n'ayant pas part, effectivement, mais c'est vous que vous comprenez, ça c'est important. Alors, quand il nous a effectivement choisi, il nous a pris, effectivement, on pouvait simplement rester des étrangers. Ah oui, n'ayant pas part, simplement, bon, prendre part, effectivement, parce que, regardez, frères et sœurs, juste un exemple que vous puissiez voir. Il y a, par exemple, lorsque les, tab les tabernacles étaient dressés, il y avait ceux qui faisaient des services, en fait. Mais il y avait des différents parties en fait, les lieux saints, les lieux très saints, le parvis. Mais ceux qui étaient dans le parvis ne pouvaient jamais entrer dans les lieux saints. Ceux qui étaient dans les lieux saints ne pouvaient jamais entrer dans les lieux très saints. Donc chacun, bien sûr qu'ils soient là, mais ils ne peuvent pas entrer dans la portion, ils doivent rester dans la portion dans laquelle ils sont. Donc nous, nous étions étrangers. Donc des gens qui ne savaient pas prier Dieu, ne savaient rien faire de Dieu, effectivement de bon, mais c'est le nous voilà, prier simplement comme ça et puis ça reste là. Jamais fait partie, effectivement, des gens dont qui sont nés en fait, dont les parents étaient des croyants qui connaissaient le véritable Dieu, qu'il adorait, effectivement, auquel Dieu a fait une alliance avec. Mais ce que Dieu a fait de nous, effectivement, c'est encore plus que cela. Il nous a ramassés, il nous a pas laissés à cette portion-là, non. Il nous a fait maintenant que nous devenions ses fils et ses filles. C'est pour ça que quand on nous a ramassés, effectivement, à la justification, il y a une expérience qui est toujours très importante. Et c'est dont le Seigneur parle, effectivement, que de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que vous, vous quittez maintenant ce que vous étiez. Votre nature, effectivement, votre origine, effectivement. Vous entrez d'autres dimensions, vous naissez maintenant. C'est pour ça qu'on doit mourir. Parce qu'on ne peut plus emporter ce que nous avions. Parce que si nous, en, si nous gardons ce que nous avions, nous ne faisons pas partie de ce que Dieu est. Mais Dieu a voulu que nous fassions partie de celui-là, de lui-même. C'est pour ça que la mort intervient pour que maintenant nous puissions naître de nouveau. Et quand nous naissons de nouveau, eh ben, nous ne sommes plus des païens, nous ne sommes plus des indénations, nous ne sommes plus des congolais, nous ne sommes pas des belges, nous ne sommes pas de... Non, il n'y a plus rien de cela. Est-ce que vous comprenez C'est ça qu'on doit comprendre, Frédéric. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que l'origine d'où tu viens, ça n'existe plus ah oui, parce que si tu es toujours un Congolais, tu vas vivre en tant que Congolais. Jamais tu ne verras Seigneur. Si tu es toujours un Belge, oui Monsieur. Si tu es toujours un Allemand, tu seras toujours un Allemand. Dieu a appelé des nations, donc un peuple dans les nations. Mais ce peuple devient fini. Il doit être confondu pour devenir un peuple de Dieu. Donc notre citoyenneté, ce sont des fils de Dieu. On se pas, moi je suis Camerounais, moi je suis Congolais. Vous n'êtes plus cela Sinon, c'est pour ça, frère et soeur, vous devez faire très attention pour savoir si vraiment vous avez été convertis. La conversion, elle devient profonde. Dans tous les domaines. Oui. Même si on a vécu ici pendant 200 ans, on ne peut pas devenir des belges. Mais non, monsieur. C'est vrai que vous êtes né, je ne sais pas moi, en, en Chine, au Portugal, je ne sais pas moi où c'est, ça vous avez vécu. C'est que quand vous êtes né dans ce monde-là, vous avez attrapé les habitudes de ce monde-là. Ceci est nécessaire, mon frère et ma soeur. parce que toi et moi, si nous devons voir le Seigneur, on ne pourra rien emporter de ce que nous avons du monde, parce que si, là-bas, c'est pas là-bas, c'est pas le monde. Là où toi et moi nous allons, c'est pas le monde. Il n'y a rien du monde là-dedans. Donc, si tu as encore les coutumes, alors si chez nous ça se passe comme ça, il faut comme ceci effectivement. Tu n'as rien à voir avec Dieu. Ah oui, frère, que Dieu nous aide, que nous puissions comprendre. Si encore que nous nous sommes des Allemands, nous nous sommes des Français, parce que si nous les Français, on fait comme ça, alors va dans ta France. Nous nous sommes des Congolais, si nous au Congo c'est comme ça, va dans ton Congo. Non, frères et sœurs, il faut que nous comprenions, frère, que Dieu nous a ramassés. Et c'est Jésus qui nous a lavé, frère, pour que nous soyons nettoyés de toutes ces choses-là. Les traditions, les origines. Oui, monsieur. Nous étions, mais maintenant nous ne sommes plus. C'est pourquoi il peut pas y avoir du racisme par niveau. Et celui-ci, il est de l'Équateur, il est de ceci. moi je m'attache bien à celui-là, oh celui-là, il est rouge, il est blanc, il est vert, il est jaune. Frère, ça ce n'est plus Dieu. Amen, amen, amen, amen, amen. Mais oui, il nous a fait sortir, frère, il a dit que tous les hommes issus d'un seul sang, c'est significatif mon frère, la vie est dans le sang, pas dans la peau. Okay, on doit sentir effectivement de tous nos atavismes, pardon, tous nos atavismes c'est-à-dire en fait des de pensées, pardonnez-moi l'expression que j'ai utilisée. C'est une pression française mais c'est pas, on n'a pas utilisé ça, enfin c'est ça, atavisme, mais c'est toujours. Enfin bon, non c'est pas nécessaire d'utiliser les choses, mais c'est pour dire que les choses qui sont tellement vieilles, qui restent ancestrales, vous comprenez ancestrales, non donc des ancêtres. Parce que ça, frères et sœurs, <rire> vous savez, ce que, ce que les Saintes Écritures nous font comprendre, et je crois que c'est dans le livre des Éphésiens, je suppose que c'est ça, nous pouvons, uh, um, pouvons voir ça, Éphésiens au oh, chapitre 2, je suppose que c'est cela, oui, c'est que... et Dieu nous aide, Éphésiens au chapitre 2, Mais attendez bien, je pense que c'est cela, oui. Voilà. Euh, qu ce que c'est Voilà. Voilà au chapitre 2, voilà. Nous lisons l'écriture que, que vous puissiez voir. Regardez bien. Ah, voilà. Il dit ici, verset 11, C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair. Vous comprenez cela Appelez donc un circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Vous comprenez, hein Mais souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. « Privé du droit des cités en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Vous entendez Verset 14, il dit « Car il est notre paix. » Que Dieu soit béni. « Lui, qui de deux, qui de deux, donc avec de deux, n'en hein, a fait et qui a renversé donc le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances et dans ses prescriptions, il a voulu créer, vous suivez maintenant, il a voulu créer en lui-même, avec le deux, un seul homme, comment est-il Nouveau. Nouveau, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on nous dit ici, je pense, dans Galates, si nous pouvons euh, le, le trouver, et c'est si quelque part, je pense que c'est cela, euh, Galates au chapitre 3, et je pense que c'est cela, voilà. <rire> voilà, Galate au chapitre 3, il nous dit ceci. Galates chapitre 3, le verset 26, il dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Vous suivez vous tous qui avez été baptisés, où c'est Vous comprenez ce qui veut dire être baptisé en Christ c est, c est, Être baptisé en Christ, c'est-à-dire être baptisé dans le corps. C'est-à-dire que nous, nous, nous, nous entrons dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez <rire> Ce n'est pas pour rien que le Seigneur toujours prie en disant qu'il soit un. Est-ce que vous comprenez qu'il n'y a plus de moi, je suis de Moussakata, moi, je suis de Ceci, dans notre village, il faut toujours se marier avec ceux qui sont simplement de Moussakata. Est-ce que vous comprenez Tout cet, Oh, moi, je ne je vais pas entendre parler des Rwandais, parce que les Rwandais ont fait du tour à Congolais, frères et sœurs. Non, mais c est, c est, ce sont des choses qui se passent. Mais un Rwandais et un Congolais, ça, ce sont des nations. Mais toi, tu n'es plus Congolais. Ah non, ah, non, non, non, il y a un problème. Oh, ces Rwandais, si je les trouve parce qu'ils ont volé les diamants et l'or du Congo. Est-ce que vous voyez comment les Rwandais nous ont fait Vous comprenez, non Mais ce sont des Rwandais. S'ils sont allés voler au Congo, ils sont volés aux Congolais. Est-ce que vous comprenez Je veux que vous compreniez, oh frère, nous aussi. Vous êtes sûr que nous savons d'où vous venez. Mais si vous restez dans ce que vous êtes là, alors il y a un problème. C'est que Dieu n'a rien fait pour vous. Parce que, on ne peut pas être les deux. Jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés? Tantôt je suis citoyen des cieux, tantôt quand les on Congolais ont touché, je suis Congolais. Non, frère, c'est sérieux, réfléchissez quand même. Le diable, il est rusé. Ce n'est pas qu'on déteste, Dieu a permis que tu sois né au Congo, mais il t'a montré la grâce, mais je t'ai fait sortir de là pour que tu sois un fils de Dieu. Il a permis que tu sois belge. Mais quand même, et c'est vrai, frère, pourquoi toujours, Moi, j'aime seulement donner du travail au, au belge, mais pourquoi toujours les Belges Est-ce que vous comprenez Ça n'a pas de sens. Non, mais bref, je peux rentrer dans mais regardez bien ce qu'il dit. Il dit ici, si, ici, si, nous avons dit, verset 26, il dit, mais il dit, quand vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous suivez vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous savez, il y, a, y, a, y en a des Congolais qui vont écouter ça et dire, « Oh, ce monsieur-là, il, il ne voit pas très bien, il est tenté de pouvoir mettre les gens dans la tête, effectivement, que nous devons défendre les, les, les rois. » Frères et sœurs, que vas-tu défendre dans ce Congo-là Les politiciens, il faut leur travail. Est-ce que vous suivez C'est aux politiciens de combattre avec les politiciens. Mais toi, Dieu t'a jamais appelé de faire la politique. La politique vient du diable. Voilà les problèmes qui se passent. Arranger les problèmes, il n'arrive pas à arranger les problèmes. Mais qu'un croyant se mette simplement à pouvoir mettre sur un autre. Ça va ramarcher. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez des, des, des, des politiciens. Il ne faut pas trouver. Enfin bon, il faut rentrer dans le domaine. Mais c'est parce que vous savez, ça va venir les gens. Dire, oh oui, non, mais c'est vous que vous comprenez, frères et sœurs. Vous n'avez pas à vous battre pour des choses inutiles. Battez-vous pour le royaume. <rire> oui. Vous allez avoir des soucis. Oh, on a entendu que le, le, que le président de Rwanda est rentré. Oh, il a pris tout le coltan. Oui, ton cœur va battre. Mais si tu vas, tu vas souffrir, tu vas avoir la tension. Mais il prend quand même le coltan. Alléluia. Donc, toi, tu es ici. Comment tu vas les stopper pour ne pas prendre le coltan Vous ne dormez pas. Oh, mon frère m'a dit que les Rwandais, les Rwandais sont rentrés. Bon, ils sont rentrés. Comment tu vas les stopper Toi, tu es ici. Si toi, tu, je, disais, je disais à mon frère, je lui ai dit une chose, je lui ai dit, mais si toi, tu es fort dans le domaine spirituel, c'est-à-dire que tu es spirituellement, tu domines dans le domaine spirituel, un fils de Dieu, mais rien ne va te résister. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux, pas les Rwandais. Est-ce que vous comprenez Cherchez Dieu d'abord, les restants vont venir ensuite. Qui apporte la paix dans un pays N'est-ce pas Dieu Frères et sœurs, il faut qu'on sorte cette chose-là. Le diable, il est rusé. Hein? Il te mettra la haine contre ton frère. Tu dis que c'est un, un frère qui un frère qui vient, vient du pays comme le Rwanda. Oh, tu le regardes. Alléluia, à Dieu, au Rwandais. à Dieu, <rire> au Rwandais. <rire> mais c'est ton frère. Le pauvre, il n'a rien à voir avec ce qui se passe là-bas. Il a reçu les signes comme son personnel. Oh, je, je n'aime pas les Rwandais. Mais c'est ton frère. Enfin, je ne sais pas pourquoi je parle de Rwandais, mais enfin, peut-être que c'est parce que vous avez un problème avec les Rwandais. Moi, je ne sais pas, moi. Hein. Bon, enfin. Ah moi, je n'ai rien à voir avec les. Bon, revenons dans l'écriture. Il dit, car vous êtes fils de Dieu par la foi. Si c'est vrai, n'entrez pas dans ces choses-là. Hein. Ça, c'est jamais. C'est un piège de Satan. Parce que vous savez, qu bon. car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu. Vous avez entendu cela <rire> Et j'aime beaucoup cela mon frère Donc nous tous qui avons été baptisés en Christ C'est-à-dire qu'on vienne de, de Chypre Qu'on vienne de, des Élamites De tout ceci, que ce soit de n'importe quel pays Mais quand nous avons été baptisés en Christ Nous n'avons plus revêtu notre nation, notre nationalité Non, les choses ont changé Regardez bien, il dit mais vous avez revêtu Christ Et l'écriture continue Mais il n'y a plus Ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un ou c'est Voilà. Voilà. C'est important que nous puissions comprendre mon frère et ma soeur. Sachant qu'effectivement que le Seigneur nous a libérés pour que nous puissions être un peuple des dieux, mon frère. C'est-à-dire qu'un peuple qui masque qui, qui n'a rien à voir avec les choses de la terre. Frère, nous ne sommes pas conduits par les lois du monde, non, pas du tout. Nous respectons les nations, mais nous avons une nation. Nous avons notre pays, d'où nous venons, effectivement. Nous sommes nés là-dedans. Ils sont tous nés où c'est dans Sion, C'est écrit. C'est pour ça qu'il faut, aussi longtemps que tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, tu toujours un, un, un, un, un tribaliste, un un ça, bien sûr. Bien sûr, parce que tu es encore attaché aux choses-là. Ça ne peut pas te quitter. Mais Dieu ne peut pas prendre un tribaliste. Il va pas prendre un Kassayan, il va pas prendre un Angolais. Non, il va prendre un fils de Dieu, monsieur. Alléluia Il va pas prendre l'Italien, non, monsieur. C'était qui bien Il n'y a plus ni juif. Ni grec Alors vous vous êtes qui maintenant Mais non, regardez très bien, frère, frère soeur, parce que dans Romains au chapitre 10, regardez, regardez, Romains. Regardez, regardez, regardez, Romains. Romains où le Seigneur nous conduit dans Romains. Regardez. Romains au chapitre 10. Vous connaissez. Et il dit ici. Arrêtez c'est pas si. Ah, merci. merci. Chapitre, Romain au chapitre 10 Regardez bien. Vous y êtes? Amen. Verset 12 Vous y êtes aussi? Amen. Il dit: Il n'y a aucune différence. Vous Entendez bien. Amen. Il n'y a aucune différence en effet entre qui oui. et qui encore. Oui. Et pourtant, il y en avait. Oui. Le juif disaient: Mais c'est le gars, je n'entre pas. Oui. Moi, je suis juif. Vous connaissez cela, non? On a dit: Mais maintenant, il n'y a plus aucune différence. Entre qui Entre le juif et les grecs. Pourquoi Puisqu'ils ont tous qui Un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui. Voilà Pour l'invoquer, il faut l'avoir accepté. Donc, et les juifs et les grecs, ils ont reçu un même Seigneur. Donc, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, monsieur. Voyez, là où la foi nous conduit, frère. Le Seigneur n'a pas la parole pour rien, frères et sœurs. C'est pour que nous puissions réaliser qui nous sommes. Et ce qui est important pour nous, on ne doit plus rester charnel. Il faut qu'on soit spirituel. Il faut qu'on voit effectivement que ce peuple, il est un peuple de Dieu. Il est différent dans sa façon de penser, de faire les choses. Pas parce qu'il veut se faire différent, non. Parce qu'il est né maintenant dans une autre dimension. Être de Dieu, c'est un privilège extraordinaire. Je ne sais pas si vous le comprenez. Ce n'est pas une théorie, mais une réalité. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frère, on est né de Dieu, on n'appartient plus au monde. C'est pour ça que quand nous sommes nés de Dieu... Tous les liens que nous avions de nos parents et tout ceci. Mais il n'y a plus que grand-père. Moi, j'ai les droits sur lui. J'ai les droits sur lui. Il n'y a plus. Toutes ces traditions, la tombent. Ah oui, parce qu'ils avaient les droits sur moi quand j'étais à eux. Mais maintenant, ils ne peuvent pas avoir ces droits. Parce que je suis mort pour eux. Je ne suis plus là-dedans. Je suis né maintenant de nouveau. J'appartiens maintenant à quelqu'un d'autre. Je suis maintenant un fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez Alors, qui peut maintenant mettre sa main sur moi Ma grand-mère, mon grand-père, je ne sais plus rien. Non, ils n'ont plus aucun droit. Je les aime, je les respecte, effectivement. Vous devez comprendre, nous sommes équilibrés. Mais en rapport avec toutes les autres, je ne suis pas là-dedans. Oh, venez, mon petit-fils, on va couper la tête du poisson, la tête des de poules, de ces siestes-là. Comme dans nos villages, prends l'avion, viens. Moi, elle est où Oh tu sais, si tu ne viens pas, les sorciers vont faire. Sorciers. Mais les sorciers vont faire avec l'ancien. Amen. Amen. Mais bien sûr, mais, mais qu'ils aient trouvé l'ancien. Mais l'ancien, il était enterré déjà. C'est pour ça que le baptême est très important. Je suis mort avec lui. Où Là, c'est venu. Cherche-moi, tu vas me trouver où Parce que ma vie est cachée en lui. N'oubliez jamais la parole de Dieu, mon frère. Elle est nécessaire. Elle te place quelque part. C'est pour ça que tous les villageois, les sorciers, vous avez l'autorité, frère. Oui, oui, oui. Mais pas oui, il faut. Il faut te faire quoi L'ancien, il est déjà enterré. La personne qui se dit, c'est un homme nouveau. On cherche pas tout le monde dans la vie, on le trouve même pas. Mais vous n'avez jamais entendu ça On a cherché, on te dit, mais mais ton frère là, qu'est-ce qu'il a On ne sait pas. On trouve, on ne le trouve pas. Mais c'est normal. Le vieux, il est déjà mort. Effectivement, l'ancien mort. C'est lui qui tient la main. C'est le nouveau il est supérieur par rapport à vous L'esprit qui l'anime, il est supérieur par rapport à vous Oui c'est vrai monsieur L'esprit de Dieu domine sur l'esprit des démons Bien sûr monsieur Nous sommes fils de Dieu Nous avons l'autorité Oui c'est la vérité monsieur C'est sûr et certain. Frère on ne doit pas marcher comme des gens qui n'ont pas d'espérance À moins de jeunes on a la tête courbée, Redressez-vous toujours C'est nécessaire et surtout, ne copiez pas les choses du monde. C'est pour ça que Dieu me dit, mais nous n'avons pas à être comme les gens du monde. Frères et sœurs, qu'est-ce que vous devez copier du monde alors que Dieu vous a fait son tour du monde Amen. Nos aspirations et nos aspirations pour les choses de Dieu. C'est pour ça que dans tous les domaines, on nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, voilà la signature. Toi, tu es conduit par quoi Par les grands couturiers Par les magazines Oh là là, quelle tristesse il y a un fou là qui sort, qui est le, il fait sortir un modèle qui est comme ça. Toi aussi, tu dis Alléluia, tu, tu mets ça, tu veux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et quelle quel gloire à Dieu. Tu as conduit par un démon, par un mauvais esprit, effectivement. Et tu dis que tu, tu loues Dieu. Quel Dieu tu sers Vous voyez ma sœur. Non, comprenez bien. Même dans l'habillement, on doit quand même savoir choisir. Ah, bien, bien. Pas tous les saletés qu'on étoile, effectivement, aujourd'hui. Et on tombe dedans, effectivement. Non, non. Tu dois savoir faire ça, ça ne compte pas au royaume que j'appartiens. Je suis citoyen des cieux. citoyen des cieux. Tu nommes bien comme le Saint-Esprit. Mais conduis-moi. Pas comme l'Esprit du monde, mais conduis-moi. Non. Alléluia. Il faut prendre des décisions, mon frère et ma soeur. Si tu veux le monde, va avec le monde. Mais pas mélanger les deux. Il y a un choix qu'il faut faire. Oui, c'est sûr. Dieu ne t'a jamais supplié de pouvoir devenir un fils de Dieu. Non, non, non. Non. <rire> Tu veux le monde avec les nations, tu vas avec. Mais laisse le peuple de Dieu tranquille. Nous le chantons, non Si tu viens, donne-moi la main. Si tu viens pas, ne ben, me retiens pas. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. on doit. Non, vous savez, frères et sœurs, nous arrivons à un moment où quand même nous devons comprendre que on peut plus supplier les gens. Et puis, on, on perd notre temps à supplier. Pourquoi les supplier les fils de Kaya La nature c'est de Caïa. Vous ne voulez pas marcher avec nous. Eh bien, faites votre chemin. Parce que nous avons besoin de ceux qui nous encouragent. C'est pour ça que Dieu fait tout, tout, tout pour toujours séparer. À cet moment, on s'accroche non, non, non, non, ça ne peut pas aller. La lumière ne peut pas s'associer avec les ténèbres. Et mais quand on est un fils de Dieu, une fille de Dieu, on veut toujours la lumière. Même si à ce moment là tu as poussé dans la ténèbre, tu sortiras. Parce que la lumière qui ont dedans de toi, les telèmes ne peuvent pas résister. Ils vont essayer de pouvoir éteindre la lumière, effectivement, mais puisque Dieu l'a mis là-dedans. On peut essayer de te voir mais un jour, tu dois sortir. C'est pour ça qu'on dit que n'aimez point le monde. Ni les choses de ce monde. Parce que l'amour du monde est illimité à Dieu. Parce que celui qui aime le monde, effectivement, car la convoitesse du monde passera. Et il passera aussi. Donc nous. Nous devons être conscients de ce que... Et puis, il ne faut pas se sentir obligé. Toujours, je l'ai toujours répété, ne te sens pas obligé. Dans les choses de, de Dieu, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a, a pas d'obligation. Nous, nous amenons nos enfants dans la maison du Seigneur. Et ça, toujours, toujours, il y a à pouvoir le dire aussi, effectivement aussi. Hein, C'est important que nous tous nous comprenons aussi longtemps que nous les avons chez nous. Ah, ils ne vont pas vivre comme des oiseaux volages, hein. Oh, je suis majeur. Ça, vous pouvez arranger ça avec les registres communaux. Mais vous êtes chez moi, vous êtes dans le territoire de chez moi. Nous nous souvenons de ce que Josué a dit. Moi et ma maison. Ah, il a bien dit. Hein? Il a bien dit. Hein? Moi et qui Donc tu es dans ma maison. Eh bien, toi aussi. Tu dois, tu es censé pouvoir servir l'éternel que moi je sais Mais c'est quand tu sors. Oh, tu es libre. Ah, mais aussi longtemps que tu es dans ma maison. Ah, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. C'est-à-dire que quand un petit esprit, de, enfin, un esprit de folie qui vient, je vois mon enfant commencer à pouvoir un, déglingue, un déglingue. il vient ici. La, la, la, la foule, le fouet, hein? et elle la folie. Hein? Oh, l'administration a dit, mais moi je sais que les, la, la, les livres disent la folie, hein? la folie attachée au cœur de l'enfant. Il faut hein? un peu de pour, est-ce que vous comprenez Nous comprenons-nous. Ah oui, c'est que si nous laissons faire tout à tout, eh bien, les portes vont s'écrouler. On va vous amener vous voyez, Joséphine amène avec... avec Joséphine vous amène avec ça, Françoise. J'ai mis Joséphine au monde pour qu'il m'amène François. Et quand je vois Joséphine qui m'amène Françoise, alors vous comprenez que je peux avoir une crise cardiaque. Est-ce que vous comprenez mais Joséphine va te mettre debout, la loi. Je pose la question, quelle loi Moi et ma maison. Mais quelle est ce que nous servirons dans ma maison. Est-ce que vous comprenez Laisser les portes ouvertes, il ne faut pas. Donc l'enfant veut aller comme ça, on le ramène là. Tant que tu vis ici, tu dois connaître mon Dieu. Il est bon, il est doux, il est agréable. Il prend soin de moi. Il me fait te nourrir. C'est moi qui prie pouvoir pour ton habillement. Les poulets que tu manges, c'est lui. Les riz que tu manges, c'est lui. Alors, comment ne pas louer, mon Dieu Je le chante, toi tu le chantes aussi. Je le prie, toi tu le pries aussi. Ce n'est pas obligé, hein Mais c'est associé. Est-ce que vous comprenez Que Dieu vous bénisse. lève nous, nous allons prier. Oh, je voudrais bien que notre frère... Euh, euh, euh, qui chante l'amour là hein? tu peux venir mon précieux frère nous, nous chanter cet amour là que, hein, que dieu... bien mon grand bien. que dieu te bénisse que dieu vous bénisse merci mon pour tout ce que tu es pour tout ce que tu fais je ne vois rien d'autre que ton amour tu m'as aimé tu m'as élu, personne et d'autre ne peut contrer Dieu. Peu importe les temps, peu importe c'est Dieu, ton amour me rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole? j'ai la foi que Dieu m'a donné donc, mais sans l'amour mon don est efficace quand l'amour s'élance et qu'il arrive au bout de sa force La grâce prend la releve Où es-tu, amour Où es-tu dans nos cœurs Pendant que le diable sème la peine, Qui peut s'élever Qui peut résister à ta parole Qui est infallible? L'amour est incomparable, amour, Dieu, yeah, il est amour. Et quand tu règnes à jamais, dans nos cœurs, il vit sa parole. Oh oui, l'amour, pardonne, oublie, parlez pas du mal. Descends prochain l'amour de dieux, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, ce Dieu. L'amour est incomparable. Amour Dieu il est à mort Et quand tu règnes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 que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, m'as racheté, et par le sang précieux de ton fils unique. J'ai m'en vais au ciel, je vous laisse l'amour, aimez-vous les uns et les autres Et les monde saura que vous êtes des miennes. Une épouse tirée de mes côtes. Ne laissez pas le diable s'aimer la haine Là où l'amour et la foi en Dieu s'installent Quand l'amour s'élance Et qu'il arrive à prendre sa place Dans le cœur des élus Là au ciel, les anges tressaillent des joie Parce que l'amour a pris sa place dans les cœurs des gens, dans les cœurs des élus Et si Dieu pourra nous bénir L'amour est incomparable Amour, Dieu, il est amour Et quand il règne à jamais dans nos cœurs Parole. Oh oui, l'amour pardonne, oublie, parlez pas du mal, descend prochains. L'amour des dieux et l'amour supporte les faiblesses de l'autre, l'amour c'est Dieu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 S'y les faiblesses de l'autre L'amour c'est Dieu L'amour est incomparable Amour, Dieu, les est amour. Et quand il règne à jamais Dans nos cœurs, il vit sa parole Oh, l'amour des dieux L'amour s'y porte Les faiblesses de l'autre L'amour c'est Dieu